Yo! Salut à tous! Bienvenue les gras! Bienvenue à ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment je confectionne mes flûtes. Donc, notamment des flûtes très latino, très mumbaton, mais aussi on pourra les utiliser dans des versions électro, un petit peu comme avait fait Tiesto. Alors aujourd'hui, c'est un tutoriel un peu spécial, un peu sans design, etc. Donc je vais te donner la technique, vraiment, comment je configure mes flûtes, ce que je mets dessus, comment je la configure, je vais te jouer un petit fichier MIDI, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un tips, tips, tips très secret de ce que je fais moi. Donc j'utilise beaucoup de flûtes, beaucoup d'instruments, à bois, des trucs comme ça. Donc avec ça, ben en fait, je vais t'apprendre les techniques, comment je pense et comment je design ces sons-là. Du coup, si tu veux passer de ça... À ça. Je à venir regarder ce tutoriel avec nous. Je te donne toutes les techniques pour savoir comment je fonctionne, comment je fais mes flûtes, comment je les traite. J'ai fait euh, deux racks exprès pour toi. Donc, si tu es abonné à la recette, tu pourras les télécharger. J'ai fait un rack avec les plugins externes que j'utilise, un rack uniquement avec des plugins d'Ableton que tu pourras utiliser avec n'importe quel Ableton. Donc, du coup, voilà. Ceux qui sont abonnés à la recette, vous pourrez télécharger ces racks. Ceux qui ne sont pas, je vous mets les liens de la vidéo pour savoir comment je la fais ou le lien directement des racks pour télécharger les racks. Donc, la première chose qu'on va faire, même si j'aime designer avec sérum, etc. La première chose qu'on fait, une fois que j'ai designé mon son, moi, j'utilise toujours le Simpler Double -ton. Et donc, là-dedans, je vais aller chercher un sample. Donc, on va prendre un sample de mon nouveau pack. Mon bas-sol, donc spécial, latino, mon Tone, un peu mon Tone électro, un peu vénère. Donc Du coup, j'essaie de trouver un one-shot avec une flûte. voilà, ça la fera l'affaire première chose que je fais, je la glisse dans ma flûte je fais bien gaffe que ça joue on est ok première chose que je fais, ici j'ai mis ma note D, donc normalement si j'appuie sur du Do, je devrais avoir du Ré, donc je prends le tuner je vais configurer ma note ok, donc là je vais venir ici faire un petit transpose de 2 un petit détune pour affiner et là, on est plutôt pas mal. Déjà, pour commencer, avec ça, on met notre sample, on le prend, on le met à la bonne tonalité. Comme ça, lorsqu'on va jouer, ça a bien marché. Ok. Ensuite, ce que je vais faire, je vais donc venir ici sélectionner une zone de départ. Ça me semble plutôt pas mal. Je vais donc laisser le LFO classique pour faire ce petit effet un peu très mollo dans ma flûte. Sélectionner ici mon attaque. On va lui mettre une attaque assez longue pour une flûte. Aux alentours des 10 000 secondes, c'est plutôt pas mal. Un decay, pareil, assez long. Près d'une seconde je pense, que le son est assez court. Ok. Euh, je vais garder la vélocité un petit peu ici. Le sustain, je vais le baisser un petit peu pour donner cet effet un peu de, de pompe sur ma flûte. Faut vraiment garder mon attaque comme si on soufflait vraiment. Tu vois, vraiment très fort. Ici, on va garder le volume à dB à moins 12. Euh, tac, tac, tac, qu'est-ce que je fais ensuite Mon filtre ici, je vais choisir un filtre PRD, d'accord Tout simplement parce qu'il a l'option Drive là-dedans. Donc, je mets la fréquence à fond et je vais venir un petit peu saturer. Ok. Nickel. Donc ensuite, ce que je fais, je vais faire une petite zone de nettoyage direct sur ma flûte. Tu vois, ces zones de fréquence ne m'intéressent pas. Ces zones-là de fréquence ne m'intéressent pas. Hop. Pareil ici. Okay, donc ça c'est le premier nettoyage pour commencer à travailler. Je vais faire, on va se mettre ici. J'ai donc réglé mon BPM à 110 tempo, mon bâton de classique, et je vais enregistrer une petite mélodie. Donc j'active ici, je me tiens prêt, je me recule, et là, hop, ce qu'on va faire, c'est parti. Voilà, simple mélodie, sympa. Alors... Tac, ici, Mais du coup, je vais venir l'adapter à ma grille, tout simplement. Euh, tac, on va faire un quantifier. Ok, là, les éléments ont tous été bien placés. J'active mon loop, je le mets sur deux mesures, on écoute ça. Je vais tirer un petit peu celui-là, un petit peu celui-là. Ok, pas mal, on va se mettre là, et maintenant, on va aller travailler tout ceci en boucle. Ok, donc maintenant que j'ai ça, je vais venir mettre le classique, rien d'exceptionnel, l'OTT de chez Ableton, d'accord, juste pour, voilà, remonter, faire de l'expansion dans les fréquences les plus basses. Ok, et surtout, compresser ici. Au maximum les fréquences low dont j'aurais pas besoin donc je vais mettre aux alentours de 200 on va régler le dry and wet un petit peu Là, ça me sent pas trop mal. Volume de sortie, on est à peu près bon. Donc les basses, j'en veux pas. Vu que j'ai tout compressé normalement, je n'en pas énormément. Maintenant, on va revenir sur l'utilisation de notre sample. Et je vais vous donner le petit tips qui va faire la différence, surtout sur vos instruments à voix. Ici, dans ce zone-là, en fait, je vais activer l'option pitch. Okay. Et là-dedans, en fait, je vais mettre un amont de 2. Ça veut dire que lorsque mon son va être joué, ma flûte, en fait. C'est comme si on jouait pour de vrai, en fait, on souffle un peu plus fort dès le début. Donc forcément, si on souffle plus fort, notre son sera un petit peu aigu. Donc ça va donner ce petit effet un peu glide. On va partir sur une note de demi-ton au-dessus et redescendre sur notre note. Donc là, je vais mettre deux demi tons Tu peux en mettre plus si tu le souhaites. Une attaque, je vais régler l'attaque. Donc à partir de quand ça agit. Je ne veux pas le mettre dès le début, mais juste après, très légèrement. Ok, et sans mon pitch enveloppe, faisant ça. Je vais venir régler du coup le decay. Lui mettre un petit glide, hop, aux alentours des 328. Voilà, le okay. ok, nickel. Et donc là, si je m'active en boucle ici, que je réaffiche là, si je mets avec le pitch et sans le pitch, avec le pitch, on retrouve, on va retrouver direct, ce côté un peu plus naturel, le côté peu plus humain, comme si vraiment on venait souffler dans, dans cette flûte. Donc là, les premiers réglages qu'on a faits, on a saturé un tout petit peu, on gardait un léfo pour cet effet très mollo. Je suis venu rajouter une pitch enveloppe, j'ai géré également l'ADSR de mon son, le volume, mon point de départ pour l'instant, hop Snap, on va se mettre à une voix ici, et on va s'arrêter comme ça. Alors, on a une option. Pourquoi j'utilise le Simpler Parce que dans le Simpler, on a l'option Warper. Et là, on va pouvoir warper le son. Donc, on va voir la différence entre les deux. OK. Et donc, si je le fais sans... allonger le bit par deux d'accord donc l'option warping en fait c'est une option aussi de time stretching et pitch shifting donc c'est pour ça que j'active le warp j'ai étiré mon son j'ai multiplié par deux et j'ai fait appliquer un petit format pour justement euh, avoir toujours ce grain original de ma flûte Ok, donc ça, c'était l'une des premières étapes. Une fois qu'on a fait ça, équalisation, on a reboosté nos fréquences les plus basses pour équilibrer. Donc en fait, on a fait une compression, mais un multiband. Ok, je vais lui mettre un décapitator. Décapitator, c'est un tube de saturation. Donc ceux qui l'ont pas, il y a le dynamic tube de chableton qui fait à peu près la même chose. Sauf qu'ici, bah, du coup, on a une version un peu plus professionnelle. Ok, donc là ce que je vais faire, je vais faire un petit truc aussi que j'aime bien faire, même si on a euh, le son qui sort à moins 12 dB, j'aime bien encore revenir gérer mon son, d'accord, pour éviter de rentrer avec du son assez fort dans mes saturateurs, du coup si on sature de la saturation, ça ne fera pas forcément joli, donc je remets une utility dès le départ, comme ça je rebaisse de 24, et là si on écoute... je vais pouvoir booster un peu plus ma saturation sans forcément que ça soit dégueulasse. Ok. Ensuite, dedans, je vais lui mettre encore une sorte de saturation. D'accord Donc, je vais coupler deux petites saturations et je baisse mon volume justement pour que chaque saturation s'ajoute à l'autre sans le dénigrer. Et forcément, là, je vais te donner, celui que tout le monde utilise, le camel crusher. Ici, donc lui en fait, il a une distorsion et une compression, pareil. Donc compression, on va le mettre pareil, pas un dry wet à 100%. Et là, si on écoute. 100. Ok, donc le camel crusher vient remettre devant ma flûte, lui redonner de la puissance, de l'impact, parce qu'il y a ce petit effet de compression. Donc en gros, j'ai fait deux saturations maîtrisées. Et je viens de le compresser pour tout faire sortir. Il faut faire ensuite encore un petit nettoyage parce que lorsqu'on va saturer, même si ici j'ai fait du nettoyage, tu vois, j'ai enlevé les fréquences low, tu vas le voir ici. Les saturateurs m'ont recréé. Donc là, ce qu'on fait ici, pareil, on revient enlever les fréquences qui nous intéressent pas avec l'écolisateur classique d'Ableton. tone. Hein. Ok, Et maintenant qu'on a délimité la zone avec laquelle on souhaite euh, travailler, d'accord, on va venir faire un peu euh, une deuxième égalisation, mais là avec un égalisateur un peu plus précis. Donc je vais faire une égalisation encore de nettoyage, mais là très ciblée. Donc je vais mettre ici, je vais mettre une zone de Q, d'accord, à fond, et je vais mettre... Le boost ici donc attention les oreilles ça peut faire mal donc là en fait je vais chercher les fréquences qui vont être désagréables d'accord dans ma fuite pour ensuite les baisser donc pour les trouver je les monte à fond dès que j'entends un truc désagréable ensuite je rebaisse le gain let's go et je vais faire ça sur toute ma bande de fréquences, q très serré, gain à fond et là, on écoute. Magnifique, en plein dessus. Hop, et là, c'est très désagréable, donc je vais baisser un peu plus. Ok, donc je t'épargne, je, je le fais un peu sur tout, etc. Je vais t'épargner ce moment-là. Ok, et donc si, bon, on va dire que je l'ai fait à peu près partout, j'ai trouvé toutes les fréquences qui me, qui me dérangeaient, donc là, avec de la change, j'ai quasiment ciblé à chaque fois juste des fréquences assez désagréables. Euh, Peut-être ici, on va voir. Hop. Ok, juste en faisant ça, en fait, en allant des fréquences qui vont nous gêner, ton son il va paraître plus fort et plus clair. Donc, ça, c'est une deuxième égalisation de fin après tous les traitements, on va dire. Et euh, je vais finir par faire une écolisation un peu de, de contouring. Donc, il existe plusieurs, comment dire, plus, plusieurs écolisateurs qui sont destinés à faire ça, à faire du design, à booster des fréquences, etc. Sur le c'est l'équivalent du channel EQ. Sauf que là, je n'ai pas vraiment faire une écolisation de contouring. Je vais plutôt venir faire, en fait, une écolisation dynamique, d'accord, pour venir contrôler les fréquences, qu'elles ne soient pas trop fortes. Donc là, on va écouter... Ok et si j'enlève avec pareil un peu en dynamique sur du multiband. on vient un petit peu compresser euh, nos volumes pour équilibrer encore plus notre son et qu'il soit plus agréable une fois qu'on a fait ça eh bien, on va venir lui mettre un delay alors d'un autre delay d'ableton je crois qu'il y en a très très des très, très très bons Hop Ici, euh, ambiance, space, harmonique. Celui-là, je crois qu'il est pas mal du tout. Je vais le passer en synchronisé. On va mettre un feedback très court. Dry and Wet, pareil. Là, on vient de donner de l'espace à notre flûte. On va y rajouter, pareil, une reverb. Euh, hop, la reverb classique d'Ableton sont très très bien. J'aurais pu mettre le Valarum, mais euh, voilà. Ici, j'ai un petit écoliateur que j'aime bien. Hop, on va maîtriser un petit peu comme ceci euh, hop, reverb court, dry and wet léger. Je recentre également un petit peu ma reverb, et là, du coup, voilà comment je construis ma flûte. Donc, on aurait pu lui rajouter, pareil, euh, une sorte de, de sidechain. Donc là, je vais mettre le, le kickstar de Niki Romero. Faire un sidechain rapide. Et la tout toute, toute, toute, toute dernière chose que je fais, ça va être au niveau... De mon MIDI, d'accord, ici, je vais venir accentuer en fait un peu ce genre de choses qu'on a fait ici. Hop, si je reviens, hop, ici, tu vois, avec mon pitch enveloppe, en fait, je vais venir gérer ici mes pitch enveloppe. Donc là, pareil, je me mets là, je vais travailler sur mon pitch bend, et donc du coup, ici, on va faire des petites zones comme ceci. Ok, pareil ici, je peux mettre changer ma courbe. Hop. Tac, on va lui mettre une courbe comme celle-ci. Un peu moins haut, un peu moins longue. Hop, on va zoomer. Hop, pareil ici, clac, clic droit, une courbe. Hop. Clac. Ici une courbe comme ça C'est top ce genre de courbe là comme ça Hop. Pareil ici Et tu vois en fait Juste en faisant ça Donc là je vais recopier celui-là qui était plutôt pas mal Hop ici tac on va se mettre une pareille cet esprit là Hop, je vais dézoomer parce que ça fait un peu long et en gros je viens pareil jouer avec l'attaque de mes sons pour donner Hop, très légèrement ici, peut-être. Non, trop agressif. Donc peut-être dans ce sens-là. et ici peut-être comme ça ok donc je vais te faire écouter la différence entre la version pitchée et la version où j'ai pas fait mes pitch bend donc comment faire les pitch ben en fait ben j'en fais tous les jours donc à force avec l'oreille avec l'entraînement etc tu as vu je peux modifier un peu les courbes donner cet effet là donc on va s'écouter ça maintenant la configuration de ma flûte d'accord designée comme ceci, et le la version avec mon pitch bend ici et sans pitch bend ici. Première version sans pitch bend, deuxième version avec pitch bend. Première version avec pitch bend, deuxième version sans pitch bend. Okay, donc, on voit clairement que la deuxième paraît beaucoup plus réelle, beaucoup plus naturelle, juste avec ces petits effets de pitch bend. Ici, pareil, on va venir avec le pitch enveloppe. Donc là, je vais faire première version sans pitch enveloppe, deuxième version avec le pitch enveloppe. Il n'y a pas de secret. Comme ça, juste avec ces deux petits tips plus les petits traitements très rapides que je fais. Une compression, équisation, compression, saturation, une compression, un, un re-nettoyage, un nettoyage de fréquence nuisant, une, une modulation dynamique, un effet classique, délai reverb, un sidechain à la fin. Donc, les gars, voilà. C'était mon secret. Savoir comment je configure mes flûtes, comment je les travaille, la chaîne que j'utilise. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la recette, je vais vous mettre ma chaîne directement disponible à télécharger et à utiliser. Je vais bien sûr changer le décapitateur avec les dynamic tube d'Ableton pour que vous puissiez l'utiliser avec les réglages de mon sampler. Donc, tu auras jusqu'à venir à la télécharger, à le mettre sur ton Ableton, et tu pourras l'utiliser, mettre les flûtes, tu règles la tonalité, etc. Donc voilà, je t'ai montré le process que j'utilise tout le temps lorsque je fais des flûtes ou des leads latino, par exemple, ou des leads mon bâton, des leads un peu plus électro. Voilà. Je design, je reprends le sample audio, je le mets dans le sampler, et pareil, je viens faire des petites modifications dans mon sampler. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris, j'espère que ça vous sera utile. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite vraiment à vous abonner à la recette, tu auras des millions de vidéos comme ça, tu as des packs de samples comme le mumbassol que j'utilise gratuitement, tu as des packs de presets à télécharger gratuitement, tu as des racks comme je viens de le voir, ce rack que je viens de créer, tu pourras le télécharger gratuitement si tu es abonné à la recette. Donc voilà, n'hésite pas, j'ai mis les liens en dessous de la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à venir voir, il existe trois types d'abonnements, les VIP, les ultra VIP et l'offre un peu découverte, on peut venir voir un petit peu ce qui se passe, comment on travaille ce qu'on fait à l'intérieur, donc voilà je vous dis à très vite, prenez soin de vous Ciao les gars